Bonjour, je suis le professeur Bomzebra. Je vais vous traiter l'anatomie du cœur dans une première partie et puis l'anatomie des gros vaisseaux du médiastin dans une deuxième partie. Les objectifs de ce cours est que l'étudiant soit capable de décrire la configuration euh, externe du cœur, c'est-à-dire que vous devez être capable de décrire le cœur en, en le voyant de l'extérieur et en, en ayant une vision euh, anatomique du cœur de l'extérieur. Après cela, on va passer à, à l'intérieur du cœur, donc on va décrire les cavités cardiaques et on va décrire par la suite les orifices du cœur et ensuite on va... Parler des foyers d'auscultation, de la vasculation du cœur et de l'anatomie euh, fonctionnelle. Pour terminer par la suite, euh, en traitant les différentes composantes du péricarde. Alors, comme introduction, le, le cœur adulte euh, pèse euh, entre 250 et 300 grammes et sur le plan physiologique, il a un rôle de pompe. Le cœur permet de d'éjecter euh, le sang vers la circulation systémique ou la circulation pulmonaire grâce à une contraction. Donc, ça fait de, de, cette, de ce rôle là, ça fait un rôle de pompe. Et donc, sur le plan physiologique, c'est l'élément central de la circulation. Le cœur peut être le siège de maladies congénitales, c'est-à-dire des maladies qui naissent avec le patient, ou des maladies acquises, c'est-à-dire des maladies que le patient contracte pendant sa vie. La circulation sanguine humaine est une circulation en série. Et c'est une circulation qui, est, qui permet d'éjecter le sang dans les deux circulations, c'est à dire circulation systémique et circulation pulmonaire, et, et on reçoit également, le cœur reçoit également les deux circulations. Donc, je, la, la prochaine diapositive, il y a un, un schéma qu'on va voir ensemble. Ceci permet d'assurer une circulation sanguine. Euh, qui permet le, le, de ramener le sang oxygéné vers le cœur, de le propulser vers la circulation systémique, et de ramener le sang pauvre en oxygène vers le cœur, et de l'éjecter le, vers le, les poumons pour qu'il soit oxygéné. Alors, sur cette diapositive, que vous allez voir, je vais vous expliquer que sa circulation euh, systémique, donc on va commencer euh, du cœur droit, qui va recevoir le sang veineux, de, des deux veines qui va arriver au niveau de la l'oreillette droite, comme vous voyez sur le pointeur. La l'oreillette droite va aller vers le ventricule droit. Et à partir du ventricule droit, le sang sera par la suite éjecté vers les poumons où il sera oxygéné. Et à partir de là, le sang va revenir vers l'oreillette gauche. Et à partir de l'oreillette gauche, va passer dans le ventricule gauche. Et à partir du ventricule gauche, le sang va être euh, éjecté et propulsé vers les différents organes pour qu'ils soient utilisés par la suite. Donc vous voyez que la, la grande circulation va ramener le sang vers le cœur droit et à partir du cœur droit, le sang va aller vers la petite circulation qui par la suite ramène le sang riche en oxygène vers le cœur gauche. Donc c'est une circulation en série, ça veut dire que la grande circulation va se continuer par la petite circulation. La petite circulation va se continuer par la suite par la grande circulation, on appelle ça circulation ancienne. C'est un élément important de comprendre cette notion de circulation ancienne. Sur le plan embryologique, le, le, le, le cœur est le premier organe fonctionnel. C'est-à-dire que le premier organe qui va commencer à fonctionner lors de l'embryogénèse, c'est le cœur. Alors, le, la plaque cardiaque provient des cellules du misoderme splanchnique antérieur et le, le, la formation du cœur commence dès la deuxième semaine. La boucle cardiaque, c'est-à-dire la formation de différentes, euh, de différentes euh, cavités cardiaques, si vous voulez, l'embauche le, le, de la formation de différentes cavités cardiaques commence dès le, euh, le 23 e jour. Au début, le cœur était fo sous forme d'un tube, il peut par la suite il va y avoir la formation de boucles euh, à partir du 23e jour. Voilà sur cette diapositive, cette notion de, de boucle cardiaque. Et là, au début, comme j'ai dit, c'était fo sous forme d'un tube avec un pôle artériel, un pôle veineux et au, au, au milieu du ventricule. Et puis par la suite vous voyez que c'est une formation d'une boucle comme ça qui va faire que les, les, la, le pôle artériel va se distinguer le, le, le, le, au milieu du ventricule et en bas, ça va être les, le pôle venu va donner les oreillettes. L'embryogenèse du cœur se termine fin de la huitième semaine et le cloisonnement du cœur est terminé au euh, cinquantième euh, jour. Les artères coronaires sont les derniers, à, les derniers à se développer dans cette embryogenèse. Le cœur est situé dans le médiastin et j'ai tenu à vous rappeler euh, c'est quoi le, le médiastin. Alors le médiastin est la partie médiane du thorax, il est limité en avant par le sternum, latéralement par les deux cavités euh, pleurales de poumon, et euh, le, en postérieur vous avez le, le rachis. Et donc euh, euh, le médiastin, cette partie là, qui est euh, située au milieu, de la euh, cavité thoracique. Il est divisé en, en trois parties. Le médiastin antérieur, le médiastin moyen en, en jaune et le médiastin postérieur en vert. Ce qu'on voit ici, sur le profil. En antérieur, c'est le, le, le rouge. Et au milieu, c'est le jaune. C'est essentiellement la trachée. En antérieur, on voit le cœur. Et en postérieur, c'est en vert. C'est essentiellement le... Zophage. Et donc, euh, ce rappel-là va nous permettre de bien comprendre la situation du cœur dans le médiastin. Donc, cette segmentation également, cette division du médiastin, vous voyez que ça permet de, de, de, de décrire une partie supérieure du médiastin, une partie moyenne du médiastin, une partie inférieure du médiastin. D'accord et, et donc, euh, le, aussi le profil également, on va voir que le médiastin est divisé. Euh, divisé en, en, en partie antérieure, moyenne et postérieure, et en partie supérieure, en, en moyenne et inférieure, et le cœur il va être situé dans cette partie-là, dans la partie antérieure et inférieure du médiastin. Donc, c'est cette partie-là qui sera concernée par le cœur, c'est la partie antérieure et inférieure du médiastin. Donc, après ce rappel-là, on arrive à la situation du cœur de l'ontolaxe. Et donc, comme on, on vient de le voir sur le rappel, le cœur est situé dans le médiastin antérieur et inférieur. Et il est entouré d'une enveloppe, qu'on va développer à la fin de ce cours, qui est une enveloppe fibro-séreuse qui s'appelle le pérical. Alors, le pérical, c'est l'enveloppe qui va... Euh, euh, qui va euh, Délimiter le cœur euh, à l'extérieur. Et cette enveloppe a deux caractéristiques il est fibreuse et il est séreuse. En même temps, on va voir ce que ça veut dire, cette notion de, euh, de fibro-séreuse. Donc, avant de, de, de, de s'attaquer au cœur proprement dit, on va voir les rapports du cœur et, et la façon dont du cœur répond ou a un contact, un rapport avec le thymus, les poumons, la plèvre, les vaisseaux mammaires internes, le muscle triangulaire du sternum et le plastron sternocostal. Sur cette diapositive, on voit quelques rapports antérieurs de la face antérieure du cœur, notamment le thymus, la plèvre étant réséquée on va utiliser le pointeur. La plèvre que vous voyez là, cette ligne blanche là, a été résiguée. Normalement, elle déborde un peu, elle déborde de chaque côté pour contracter des rapports avec la face antérieure du cœur. Les, les, les artères mammaires que vous voyez ici, c'est le point rouge là et là également, c'est les artères mammaires internes ou internes de ils ont, des, ils, ils, ils ont des rapports, quand ils descendent comme ça, derrière euh, la, la jonction euh, sternocostale, ils ont un rapport avec la face antérieure du cœur. Euh, la face inférieure du cœur euh, repose sur le diaphragme, et donc on, on l'appelle face également diaphragmatique. Et plus exactement, euh, il, il repose sur la foliole antérieure du centre phrénique. La face gauche du cœur euh, a un contact avec euh, la plèvre qui est croisée de haut en bas par le nerf phrénique. Euh, la base du cœur, c'est-à-dire la partie postérieure du cœur, est divisée en deux segments. On va voir ça. Le segment gauche qui répond... À l'oreillette gauche et à l'œsophage, et le segment droit qui répond à la plèvre et au poumon droit. Donc, euh, sur cette diapositive, ça c'est la pointe du cœur, et la base du cœur c'est ça. Donc, la base du cœur est constituée par les oreillettes. Sur cette diapositive, euh, sur cette coupe cadavérique, on, on apprécie là le, le rapport qu'a le, le, le cœur avec la, la plèvre et le poumon, hein, le sur, ce côté-là, la, la, la face gauche du cœur, le, le rapport essentiel étant la plèvre gauche et, la, et le poumon gauche, Et on devine ici, hein, le pédicule phrénique qui passe sur la face latéral du cœur. Voilà une vue euh, euh, latérale gauche du cœur pour euh, euh, visualiser le pellicule phrénique. Vous voyez là en, en, en jaune, l'air phrénique, l'artère et la veine phrénique qui ont des rapports avec la face gauche hein, du cœur. Donc là, le poumon et la plèvre gauche ont été enlevés pour avoir cette vision latérale gauche du cœur. Après avoir euh, euh, situé le cœur dans le thorax et euh, étudié les, les différents rapports du cœur avec les organes du thorax, on va passer à, à, au cœur proprement dit, on va traiter maintenant la configuration externe du cœur. Alors, euh, le cœur a une forme euh, classique décrite en pyramide triangulaire qui est parcourue par des sillons. Euh, ça veut dire que la surface du cœur n'est pas totalement euh, euh, plane. Il y a des sillons, euh, il y a des, des, par... des, des, des zones euh, qui, qui, de, de dépression, qu'on appelle des sillons. Si on on va voir, ils sont parcourus par, euh, par des, des vaisseaux qu'on va traiter par la suite. La base est située en arrière, je, je l'avais dit dans, dans l'introduction, donc la base est située en arrière et à droite, alors que la pointe est située en avant et à gauche. Donc, la base du cœur est située en arrière et à droite et représentée essentiellement par les oreillettes, Et la pointe... Du cœur situé en avant et à gauche et, et constitué par le, le sommet du ventricule gauche. Euh, il a une consistance euh, ferme. Le cœur a une consistance ferme. Il a une coloration rougeâtre. Le poids varie de 250 à 300 grammes, comme vous l'avez dit. Euh, je vais décrire quatre faces. D'habitude, je décrivais que trois faces, mais j'ai vu que la face droite ça en est, mérite d'être euh, euh, traité en tant que face, et avec trois bords, un sommet et une base. Le, les sillons, euh, c'est le premier, le, le premier élément qu'on va détailler sur en termes de configuration externe. Les, les sillons euh, qui parcourent le, le cœur sont au nombre de trois. Le sillon auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire entre les oreillettes et les ventricules le sillon interventriculaire antérieur et inférieur le un sillon, une dépression qui sépare les deux ventricules, il y a une partie qui est antérieure et une partie qui est inférieure et ou diaphragmatique. Et puis le sillon interauriculaire. Alors sur cette diapositive, je vais utiliser le pointeur. Pour cette diapositive, là ce que vous voyez là, c'est le sillon interventriculaire. Antérieur et là en pointillé c'est le sillon interventriculaire inférieur ou diaphragmatique parce qu'il repense sur le diaphragme. Le deuxième sillon c'est le sillon auriculoventriculaire, il sépare les oreillettes des ventricules. Le sillon interventriculaire il va séparer le ventricule gauche du ventricule droit. Le troisième sillon étant le sillon interauriculaire. On va, on va le voir dans d'autres diapositives. Donc, nous avons vu les, les sillons du cœur qui, qui constituent, comme je l'avais dit, des dépressions qui, qui séparent les différentes parties du cœur. Maintenant, on va traiter les faces du cœur. La première face qu'on va traiter étant la face Antérieur ou face sternocostale est constituée par deux segments. Le segment ventriculaire, est, il est constitué essentiellement par les, les, les orifices de l'artère pulmonaire, de la et par le ventricule droit, comme ce que je montre ici avec euh, le pointeur. Et puis la le segment auriculaire, qui est constitué par la veine cave supérieure, hein, l'auricule droit et gauche, donc vous voyez ici, l'auricule droit et l'auricule gauche. Donc, sur cette face-là, on voit deux segments. Le segment ventriculaire, d'accord, et le segment auriculaire constitué par la veine cave supérieure, l'auricule droit et l'auricule gauche la face antérieure du, du cœur correspond surtout au ventricule droit et qui se prolonge vers le haut par euh, l'artère pulmonaire qui, qui se divise en deux branches au dessus euh, au -dessous, pardon, et à gauche de la crosse aortique à laquelle elle est intimement liée par ce que vous voyez ici par le ligament artériel. Donc, le ventricule droit constitue l'élément essentiel de la face antérieure. Il se, constitue, il se continue par l'artère pulmonaire qui va se diviser en deux branches, au-dessus à gauche de la crosse de la horte, à laquelle euh, il est intimement lié par ce ligament qu'on voit ici, qu'on appelle le ligament artériel. A droite, il existe l'oreillette droite, donc ce que vous voyez ici, c'est l'oreillette euh, droite ou atrium hm, droit euh, entre les deux caves supérieures et inférieures. Dans le sillon auriculo ventriculaire ce sillon-là, hein, qui sépare l'oreillette droite et le ventricule droit, le sillon auriculo ventriculaire droit, chemine l'artère coronaire droite. Hm. Donc ceci, ce que vous voyez là, c'est l'artère coronaire droite. Je continue la description de la face antérieure du cœur. Euh, et j'avais euh, bien mentionné que euh, la face antérieure du cœur est essentiellement constituée par euh, le, le ventricule droit. Mais à côté du ventricule droit, on voit ici cette petite portion du ventricule gauche qu'on peut voir également de la face, de, de la vue antérieure du cœur. Entre le ventricule gauche et le ventricule droit, passe dans le sillon inter antérieur, inter ventriculaire antérieur, l'artère interventriculaire antérieure. Il y a également deux éléments importants sur la face antérieure, ne pas oublier, l'auricule qui apparaît sous l'artère pulmonaire gauche, donc voilà pulmonaire gauche, et voilà gauche également qu'on qu voit euh, euh, sur une vue antérieure du cœur. Du côté droit vous avez molécule droit qui va cacher la portion initiale le segment initial de l'aorte euh, ascendante. On va passer maintenant à la description de la face gauche du cœur. La face gauche du cœur est constituée par le ventricule gauche en antérieur, Donc cette partie-là, antérieure du cœur, hein, de la face gauche du cœur, est constituée par le ventricule gauche. Et, et en avant du ventricule gauche apparaît l'infindulome du ventricule droit avec la naissance de l'artère pulmonaire qui va se bifurquer en branche droite et en branche gauche. Euh, à ce niveau-là, vous voyez la partie gauche de, euh, de l'oreillette euh, gauche qui va recevoir les deux veines pulmonaires gauche. On voit également sur cette face l'oreillette gauche qui situé au-dessous de la plate pémélo-gauche, comme ce que nous avons décrit précédemment, la molécule gauche constitue un prolongement naturel de l'oreillette gauche. La face droite du cœur, cette face-là, c'est la première fois que je la traite en tant quantité euh, à part lors de ce cours d'anatomie. Ce que j'ai trouvé dans, les différentes, dans différentes publications, comme quoi cette face mérite d'être euh, identifiée à part. Et donc La face droite du, du cœur est constituée principalement par l'oreillette droite, comme ce que vous voyez ici, au atrium droit, qui reçoit en haut la veine cave supérieure et en bas la veine cave inférieure, et va se prolonger par l'auricule droit. En arrière de l'oreillette droite apparaît le bord postérieur, postéro droit de l'oreillette gauche. Vous voyez ici, le bord postéro droit de l'oreillette gauche recevant les deux veines pulmonaires droites supérieures et inférieures. Au-dessus de l'oreillette euh, gauche, et derrière, et derrière la veine cave supérieure, euh, sous la veine azygos émerge l'artère pulmonaire droite. Donc voilà l'artère pulmonaire droite qui est là. Et voilà la veine azygos. Donc derrière la veine cave supérieure et au-dessous de la veine azygos, qui est là, la crosse de la veine azygos va émerger l'artère pulmonaire droite. Concernant la face postéro-diaphragmatique, on voit sur cette diapositive, on reconnaît la face postérieure, on reconnaît la face postérieure de l'oreillette gauche ou atrium gauche qui va recevoir les quatre veines pulmonaires droite et gauche. Donc autour des veines pulmonaires, ce que vous voyez ici, cette ligne-là, cette ligne en violet. Autour des euh, veines pulmonaires, il y a ce qu'on appelle la ligne de réflexion du péricade. C'est là où le péricade va euh, décrire un, euh, euh, une, une ligne de réflexion, c'est-à-dire un demi-tour, pour devenir le péricade euh, parietal. Sur la face gauche euh, de l'oreillette gauche apparaît l'auricule gauche, que vous voyez Ici. Hein, au-dessus de, euh, de l'oreillette sont visibles la bifurcation de l'artère pulmonaire et la crosse de l'artère Donc la bifurcation de l'artère pulmonaire et crosse de la sont situées au-dessus de l'oreillette gauche. À droite de l'oreillette gauche apparaît la face postérieure de l'oreillette droite, comme vous ici, la face postérieure. De l'oreillette droite, entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Au dessous et à gauche de l'oreillette gauche, on voit les faces inférieures et gauche du ventricule gauche. Donc voilà. Au dessous de l'oreillette gauche, on voit l'oreillette gauche. Voilà. La partie au dessous de l'oreillette gauche, on voit les faces inférieures, hein, les faces inférieures et gauche. Hein. La face gauche et la face inférieure du ventricule gauche. Dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche, chemine la grande veine coronaire. Donc, dans ce sillon-là, hein, auriculo-ventricule -auriculo gauche, chemine hein, la grande veine coronaire et, hein, et puis le sinus coronaire. Donc, le sinus coronaire, c'est cette partie terminale-là. Et là, c'est la grande veine coronaire. Concernant les bords du cœur, on ne va pas tarder sur le bord du cœur. Il y a le bord droit qui est aigu, qui est plus visible, plus net. Par contre, les deux bords gauche euh, antérieurs et postérieurs, sont plutôt arrondis. La base du cœur est représentée par les oreillettes que nous, avons, que nous allons décrire par la suite euh, et le sommet du cœur est constitué, constitué par le sommet du ventricule gauche. Pour les diapositives 27, 28, 29 et 30, c'est des diapositives avec un agrandissement suffisant concernant les différentes faces du cœur, je les ai mis euh, euh, dans, sur cette forme là pour vous permettre de bien visualiser les différentes composantes et la, la, la description complète des faces. Donc, après avoir vu la configuration externe du cœur, la situation du cœur dans le thorax, et après avoir décrit les différentes faces du cœur, maintenant, on va aborder les cavités cardiaques, ça veut dire qu'on va maintenant euh, décrire le cœur de l'intérieur. Donc, euh, la division euh, euh, du cœur est possible grâce à, à l'existence de cloisons. Euh, le cœur est un organe musculaire, mais c'est un muscle qui est creux. Et il est divisé en cœur droit et en cœur gauche par l'existence de, de cloisons. Le cœur droit permet la, la, la, la, la petite circulation et donc de, il permet de véhiculer le sang veineux, le sang pauvre en oxygène du, euh, du cœur droit vers les poumons. Le cœur gauche... Au contraire, et elle permet de propulser le sang riche en oxygène, le sang artériel, vers la grande circulation. Chaque partie, cest chaque partie du cœur, le cœur droit et le cœur gauche, est divisée en deux cavités. Les oreillettes qui sont situées en arrière, constituent la base euh, du cœur. Dans ces oreillettes, sa bouche, les vingt caves et inférieures pour l'oreillette droite et élévée pulmonaire pour l'oreillette gauche. Les ventricules sont situés en avant et, et d'où partent l'artère pulmonaire pour le ventricule droit et laorte pour le ventricule gauche. Les oreillettes et les ventricules communiquent par ce qu'on appelle un orifice auriculo-ventriculaire. Les cloisons du cœur sont constitués par trois parties, il y a le septum interventriculaire, le septum interauriculaire et le septum atrioventriculaire. Sur cette diapositive, on va voir le septum interventriculaire qui est là, qui sépare le ventricule droit du ventricule gauche. Le septum interventriculaire est constitué de deux segments. Un segment musculaire très large, épais et il est antérieur. Un segment membraneux qui est là, qui est moins large et qui est mince et qui est membraneux. Sur cette diapositive, on voit de manière plus claire le septum interventriculaire avec son segment musculaire large, épais et son segment membraneux qui est court. La deuxième partie ou, le, le, ou la deuxième cloison étant le septum atrioventriculaire, c'est un septum qui est court. Et qui sépare l'oreillette droite du ventricule gauche. Et là c'est une coupe du ventricule gauche. On voit le septum à partir interventriculaire à partir du ventricule gauche. Et à ce niveau-là, cette partie-là, elle sépare le ventricule gauche de l'oreillette droite. Le septum inter qui est là, il est mince et il est musculomembraneux. Il y a une partie également musculaire, qu'on voit ici, hein, et une partie centrale qui est membraneuse. Alors, sur le plan clinique, et lors du développement embryologique du cœur, ces cloisons-là, ou ces septas, hein, peuvent être le siège de, de, de trous, ou de, de défaut de développement et qu'on appelle communication. On peut parler alors de communication interauriculaire quand il s'agit d'un trou au niveau du septum interauriculaire ou de communication interventriculaire quand il s'agit d'un défaut de développement du septum interventriculaire. Maintenant, on va traiter les cavités. Alors, nous avons vu les cloisons. Maintenant, on va traiter les cavités. Et on va commencer par les cavités droites. L'oreillette droite constitue la première cavité qu'on va voir ensemble. Elle a un grand axe vertical. Elle est étendue entre la cave supérieure il la une cave inférieure et il possède six parois. La paroi interne est constituée par le septum interventriculaire. Au niveau de sa partie basse et en arrière, de sa partie postérieure de sa partie basse, il a une, présente une petite zone de dépression qu'on voit ici, qu'on appelle la fosse ovale. La paroi antérieure est constituée par l'orifice tricuspide qu'on voit ici. La paroi externe est constituée par les muscles pectinés, voilà, qu'on a incisés ici pour vous montrer l'intérieur de l'oreillette droite. La paroi inférieure est constituée par l'orifice de la cave inférieure et l'orifice de l'orifice du sinus coronaire. La paroi supérieure est constituée par l'orifice de la veine cave supérieure. Et la paroi postérieure est située à ce niveau-là. Le ventricule droit étant la deuxième cavité droite il a une forme triangulaire, pyramidale, on lui décrit trois parois et des reliefs musculaires. La paroi antérieure, il est située entre le sillon interventriculaire antérieur et le sillon coronaire droit et le bord antérieur. Du cœur. La paroi inférieure elle est diaphragmatique et la paroi interne est constituée par le septum. Donc le ventricule droit, je répète, a trois parois une paroi antérieure située entre le sillon interventriculaire antérieure entre le sillon coronaire droit antérieur ou atrioventriculaire antérieur et le bord droit du queue. La paroi inférieure correspond au diaphragme et la paroi septale ou paroi interne, constituée par le septum interventriculaire. Sur cette diapositive, nous allons décrire les reliefs musculaires qu'on observe quand on ouvre le ventricule droit. Ces reliefs musculaires s'appellent des colonnes charnues. C'est des muscles qui existent à l'intérieur du ventricule droit. Alors, euh, on, on décrit le, le, le premier ordre. C'est des muscles qui sont insérés euh, sur l'une des extrémités au niveau de la paroi euh, du ventricule droit et de l'autre extrémité vont dans le décordage qui vont s'insérer hein, au niveau des feuillets valvulaires. Euh, euh, ces colons de premier ordre, on les appelle des piliers, parce qu'effectivement, ils jouent le rôle de pilier pour le cœur. Le deuxième type musculaire qu'on voit, c'est des muscles qui, comme celui-là par exemple, qui est attaché, qui est uni à la paroi de, du ventre, que du droit au niveau des deux mais qui ne donne pas des, des cordages. On les appelle... On les appelle euh, les colonnes chalut de deuxième ordre. Le troisième ordre, c'est des muscles comme celui-là, par exemple, hein, ou euh, celui-là, qui est totalement accolé à la euh, paroi euh, du ventricule droit. Alors, euh, le ventricule droit est divisé en... en, en, en du point de vue cavité, hein, la cavité du ventre du doigt est divisée en deux parties. Cette partie-là, hein, qui va recevoir le sang, qui va le stocker en attendant l'injection. Et cette partie-là, elle est postéro inférieure, qui s'appelle la chambre de remplissage. Hein, puis, la chambre antéro supérieure, c'est à ce niveau-là. Hein, qui constitue le, la, la chambre de chasse. Après avoir décrit les cavités droites, nous allons décrire les cavités gauches et on va commencer par l'oreillette gauche. Donc, par opposition à l'oreillette droite qu a, que nous avons décrit comme étant verticale, l'oreillette gauche est plutôt ovoïde, transversale, placée derrière le ventricule gauche, et elle est étendue entre les veines pulmonaires droite et gauche et elle présente également six parois. La paroi antérieure elle est constituée par l'orifice mitral ou orifice ventriculaire, la paroi postérieure est constituée par les, euh, les veines pulmonaires, donc dans la paroi postérieure, les veines pulmonaires vont s'aboucher, la paroi interne ou paroi septale, la paroi supérieure, par, une paroi supérieure avec euh, la, la la naissance ou le prolongement par l'auricule gauche et la paroi inférieure qu'il a et puis une paroi externe. Le ventricule gauche étant l'élément essentiel du cœur, cette notion-là est, est capitale parce que grâce au ventricule gauche, la grande circulation est assurée et c'est l'élément qui permet la grande circulation. Les parois du ventricule gauche sont plus épaisses que les parois du ventricule droit et ça s'explique par le fait que le ventricule droit va éjecter dans une circulation caractérisée par une euh, résistance élevée. Sa circulation, c'est la circulation systémique. Euh, les palois donc, sont euh, plus épaisses et il, il possède également des, colons, des colonnes chânus euh, comme ce que nous avons décrit pour le ventricule droit. Euh, et ces colonnes chânus sont, sont également du premier, ou de deuxième ou de troisième ordre, mais lui il possède euh, deux piliers, c'est-à-dire deux euh, colonnes du de premier ordre, l'un antérieur et l'autre postérieur. Elle a la forme d'un cône aplati avec une paroi gauche latérale qui est libre, où il n'y a rien, il n'y a pas d'insertion de du pilier. La paroi interne ou septale, constituée par le septum interventriculaire. Le, le sommet qui est la pointe et la base qui est constituée, hein, là c'est la base, elle est constituée par l'orifice mitral, et là c'est le sommet constitué par la pointe du ventricule gauche. Alors, sur cette diapositive, on, on, on apprécie également la, la paroi antérieure hein, ou la, la paroi antérieure de, de l'oreillette gauche avec l'orifice mitral. Là, on voit la, la, un pilier qui va dans les décordages qui sont insérés sur un tissu valvulaire. Sur cette diapositive, on va co comparer la paroi du ventricule gauche, qui est plus épaisse, par rapport à la paroi du ventricule droit, qui est moins épais, épaisse, et vous voyez ici l'orifice tricuspide, et là, vous voyez l'orifice mitral. Là, on voit un peu mieux l'orifice mitral. Là, qui constitue, comme on l'a dit, la paroi antérieure de l'oreillette gauche et l'orifice tricuspite constitue la paroi antérieure de l'oreillette droite. Avec, bien sûr, vous voyez là les piliers de chaque côté, les piliers antérieurs, les piliers postes de polar et d'autres piliers pour l'orifice tricuspite. Là, vous voyez très bien certains muscles qui sont attachés de part et d'autre et qui sont libres et qu'on appelle les colons charnus de deuxième ordre. Donc, après avoir décrit les différentes cavités euh, du cœur, là, on va s'occuper de, des différents orifices cardiaques. Donc, euh, le, on va commencer par l'orifice en droit, ou valve tricuspide, ou valve tricuspide. La valve tricuspide a une forme en auto avec trois feuillets, l'un antérieur, l'autre postérieur et l'autre septal. Chaque feuillet reçoit des cordages issus du pilier implanté sur la paroi correspondante. Et là, et là vous voyez l'orifice circuspide avec ces trois feuillets qu'on va par la suite voir avec plus de détails. Sur cette diapositive, on voit l'orifice tricuspide et l'orifice euh, mitral. Et voilà l'orifice tricuspide avec euh, ses piliers et ses cordages et ses trois feuilles là. Euh, donc là on voit le ventre droit et là l'oreillette droite. Sur cette Diapositive, on voit également l'orifice tricuspide hein, avec ses trois feuillets le feuillet antérieur, le feuillet postérieur et le feuillet septal. Le deuxième orifice de, de, du cœur droit, hein, c'est l'orifice de l'artère pulmonaire. Donc, nous avons vu l'orifice tricuspide qui fait communiquer l'oreillette droite au ventricule droit. Et là, on va voir l'orifice pulmonaire qui fait communiquer l'artère pulmonaire et le ventricule droit. Et là, elle est circulaire. Elle est située en avant et à gauche de la valve tricuspide. Donc, voilà la valve tricuspide. Voilà l'avant, voilà l'arrière. Donc, voilà la gauche et voilà la droite. Donc elle est située en avant et à gauche. Voilà l'orifice pulmonaire. Elle est située en avant et à gauche par rapport. Il euh, est situé en avant et à gauche par rapport à la vagriculus split et en avant de l'orifice aortique. Là, c'est l'orifice aortique. L'orifice pulmonaire, il est situé en avant de l'orifice aortique. Et là, elle est constituée de trois cuspide, hein, on appelle ça cuspide ou euh, sigmoïde, on, on les décrit en nid de pigeon à concavité supérieure avec euh, une sigmoïde submillunaire ou on nid de pigeon qui est antérieur, qui est là, et puis une droite et une gauche. Donc, l'orifice euh, pulmonaire possède trois euh, valvules, qu'on appelle, qui ont la forme simulinaire, qui ont la forme d'un nid de pigeon, et, et qui sont au nombre de trois. Hein? Une sigmoïde antérieure, une sigmoïde droite et une sigmoïde gauche. Sur cette diapositive, on voit les quatre orifices du cœur, mais là on a l'orifice euh, tricuspide, à l'orifice tricuspide et à l'orifice pulmonaire qui constituent les deux orifices du cœur droit. L'orifice tricuspide communique l'oreillette droite et le ventricule droit et l'orifice pulmonaire fait communiquer le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Là on va euh, voir l'orifice aortique qui est l'orifice euh, ventriculo-artériel gauche, c'est-à-dire qu'il va com faire communiquer le ventricule gauche et l'aorte. C'est un orifice qui est circulaire. Et elle est là. Donc il est situé en avant hein, et à droite de la valve. Mitrale, ça c'est la valve mitrale, et l'orifice dit qu'elle est située en avant et à droite de la valve mitrale. Elle est constituée par trois valvules semi-lunaires, comme l'artère pulmonaire, qu'on appelle également sigmoïde, ou qu'on appelle également cuspide. Et on distingue euh, en trois euh, la sigmoïde corneille gauche, relative à la tête gauche qui est là, qui, qui va naître de cette partie-là, hein, cette partie. De, de la partie initiale de la horte, hein, euh, derrière la sigmoïde, euh, la, la sigmoïde gauche. Et puis, la sigmoïde euh, coronaire droite, relative à la coronaire droite, qui va naître ici, derrière cette sigmoïde. Euh, je dois vous rappeler que la partie initiale de la horte, euh, il est dilaté, il y a une petite dilatation qu'on va voir lors de la description de la horte ascendante qui s'appelle le sinus de Valsalva. Donc le sinus de Valsalva, c'est la partie initiale de la horte qui est légèrement dilatée par rapport au reste de la horte. Ces valvules euh, semi-lunaires euh, présentent une des petites nodules qu'on voit ici. Des euh, petites nodules sur le bord libre. Qu'on appelle les nodules d'Arontis. Il existe pour le segments simulinaire aortique, mais également pour le segment simulinaire pulmonaire. Donc, au milieu ici, comme vous voyez, il y a une petite, un petit nodule au milieu, hein, qui s'appelle le nodule qui existe au niveau de chaque, chaque euh, valvule simulinaire. Le dernier orifice euh, cardiaque qu'on va traiter, c'est l'orifice de la valve, c'est l'orifice auricule la rouge ou valve mitrale, et il a deux valves, la grande valve mitrale ou valve antérieure, et la petite valve mitrale ou valve postérieure. Euh, la, la valve mitrale, elle est plus épaisse que la valve tricuspide, euh, et présente également à décrire des cordages, d'accord On voit ici des cordages hein, qui sont insérés sur les piliers correspondants. Donc pour la valve antérieure, ils vont s'insérer sur le pilier antérieur. Et pour la valve euh, postérieure, ou feuillet postérieur, ils vont s'insérer au niveau du feuillet postérieur. Là, on voit les quatre orifices du cœur qui sont euh, représentés sur, sur cette diapositive avec l'orifice pulmonaire qui est le plus antérieur, suivi de l'orifice aortique qui est postérieur par rapport à l'orifice pulmonaire. Et puis là, vous avez l'orifice circuitine avec ses trois feuillets, le feuillet septal, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Et puis l'orifice mitral avec ses deux feuillets. Le feuillet antérieur au valve antérieure, vous voyez qu'il est plus large que le feuillet postérieur, mais le feuillet postérieur, il est un peu plus long que le feuillet antérieur. Donc, deux feuillets pour la valve mitrale, trois feuillets pour la valve pit, et trois sigmoïdes pour la valve aortique, trois sigmoïdes pour la valve pulmonaire. Donc, nous avons terminé la description du cœur euh, en termes de configuration externe, en termes de, de, de cloisonnement, et puis en termes d'orifice Maintenant on va voir la projection des orifices du cœur. Donc il y a la projection thoracique, c'est-à-dire anatomique des différents orifices du cœur à la surface euh, de la cage thoracique et puis il y a les foyers d'auscultation qu'on utilise pour ausculter les différents orifices. Euh, cardiaque. Donc l'orifice tricuspide, il se projette anatomiquement sur le sternomérateur du troisième, sixième espace intercostal droit. L'orifice mitral qui, qui, qui se projette au niveau, 4e, euh, au niveau de l'extrémité interne du quatrième, cinquième cartilage costaud gauche. L'orifice de l'artère pulmonaire au niveau du troisième cartilage costal euh, gauche. Et l'orifice aortique au niveau du troisième cartilage costal droit concernant l'auscultation des différents foyers cardiaques. Pour ausculter le foyer tricuspide, on va mettre l'ostoscopie au niveau de l'appendice xifluide. Pour le foyer mitra, le, on mettra l'ostoscopie au niveau du cinquième espace intercostal gauche sur la ligne axillaire moyenne. Pour le foyer pulmonaire, c'est le deuxième espace intercostal gauche. Pour le foyer aortique, c'est le deuxième espace intercostal droit. Maintenant, on va... Euh, dire un mot sur les différentes tuniques du cœur et donc le cœur est constitué par trois tuniques la l'endocarde qui est l'équivalent de l'endothélium vasculaire suivi par le myocarde qui est le tissu musculaire du cœur qui est un muscle strié qui est mince au niveau des oreillettes mais il est plus épais au niveau des ventricules et puis la troisième tunique c'est le péricarde et le péricarde est constitué comme on l'avait dit dans la L'introduction par un péricarde serreux qui est constitué de lui-même deux feuilles, un feuillet viscéral, qui est l'épicarde, et un feuillet un feuille pariétal. Et le deuxième, euh, deuxième feuillet du péricarde, c'est péricard, le péricarde fibreux qui enveloppe le péricarde séreux. Là, on voit les trois tuniques du cœur on voit l'endocarde qui est là, l'endocarde, qui est l'équivalent comme ce que j'ai dit tout à l'heure à l'endothélium vasculaire, et là vous avez le myocarde, hein, qui c'est tissu musculaire strié. après vous avez le péricarde viscéral, qui est là, d'accord, qu'on appelle également l'épicarde, et là vous avez le, euh, le, le feuillet pariétal du péricarde serreux, d'accord, et entre les deux il y a cet espace en noir qu'on appelle la cavité péricardique ou l'espace péricardique, et là, en rouge, vous avez le péricate fibreux qui va envolver, envo envelopper l'ensemble euh, du péricate. On arrive à la vasculation du cœur. Comme euh, tout organe, euh, le cœur a une vasculation artérielle et une vasculation veineuse. Les artères du cœur s'appellent les artères coronaires parce qu'ils réalisent une couronne autour euh, du cœur. La première artère étant l'artère coronaire gauche. Et est né d'un ostium au-dessus de la valve sigmoïde gauche. Il va décrire une crosse, une crosse derrière, euh, il va décrire une crosse euh, vers la gauche, au-dessus de la face supérieure de l'oreillette gauche. Vous voyez ici, c'est la crosse au-dessus de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle est là, et donc cette crosse-là, elle est au-dessus de l'oreillette gauche. Il va se diviser par la suite. En artère interventriculaire antérieure et en artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et se termine après avoir contourné la pointe du cœur dans le sillon interventriculaire postérieur. Donc, il va donner des branches collatérales que vous voyez ici, qu'on appelle les artères, euh, soit les artères septales qui sont là. Hein? ou les artères diagonales qui sont L'artère cir circonflexe étant la deuxième branche de l'artère euh, coronaire gauche et qui va euh, cheminer dans le sillon auriculoventriculaire ventriculaire gauche et il va contourner le bord gauche du, du cœur pour euh, se terminer sur la face diaphragmatique du ventricule gauche. Il va donner comme branche collatérale les artères marginales qui vascularisent l'oreillette gauche et la paroi latérale du ventricule gauche. Là, on voit les, les artères coronaires, l'artère coronaire gauche avec ses deux branches de division et l'artère coronaire droite. La deuxième artère coronaire étant l'artère coronaire droite. Cette artère, il est né d'un ostium, situé dans le sinus coronaire droit, au-dessus de la sigmoïde entéron droite. Il va décrire une crosse vers la droite, entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit. Donc, voilà l'artère coronaire droite. Donc, il va décrire cette crosse là entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit. Droite. Donc par la suite, cette artère-là va donner une branche importante qui est euh, l'artère marginale du bord libre du cœur. L'artère la, coronaire va cheminer dans le sillon auriculo-ventriculaire euh, euh, droit. Il va contourner le bord droit du, euh, du cœur pour se diviser en deux branches qu'on voit ici. Hein, deux branches, une branche interventriculaire euh, postérieure qui est là, interventriculaire postérieur, et puis la deuxième branche c'est la branche rétroventriculaire. La vascularisation veineuse du cœur est constituée essentiellement par le sinus corollaire qui représente un tronc veineux court situé dans le sillon auriculo-ventriculaire euh, gauche et qui va drainer, va drainer la, presque la totalité du sang veineux presque la totalité du sang veineux du cœur voyez ici le sinus hein, coronaire il reçoit la grande veine coronaire et la veine interventriculaire qui est là, donc la veine interventriculaire postérieure et la grande veine coronaire qui est là pour constituer par la suite le sinus coronaire. À côté du sinus coronaire, il y a les petites veines de Galien, ce sont des veines ventriculaires droites qui se jettent directement dont l'oreillette droite et ces veines-là euh, euh, constituent une voie de dérivation euh, du, du sang veineux directement vers les cavités, vers l'oreillette droite, sans passer par le sinus coronaire et c'est une voie de drainage, de, de secours, au cas où euh, il y a une thrombose de sinus coronaire. Les veines de Thébésus, c'est des venules de dérivation, elles sont de la grande veine coronaire et, et le, sans, unissant la grande veine euh, coronaire aux cavités cardiaques. La vasculation lymphatique est représentée par un réseau sous-péricardique qui reçoit la lymphe des réseaux myocardiques et endocardiques par des collecteurs périartériels. Le cœur est un organe autonome, il possède un système qui lui permet de générer ses propres stimulations, son propre impulsion électrique qui s'appelle le système cardio necteur. À côté de cela, il y a une vasculaire, une innervation extrinsèque, sympathique et parasympathique, qui va en quelque sorte modifier le rythme, mais sans, sans pouvoir l'imposer. Donc, le, le, le, le, les nerfs sympathiques et parasympathiques vont donner de chaque côté droit et gauche des rameaux destinés au cœur. Maintenant, on va euh, traiter un peu plus en détail le système cardiologique du cœur. Le premier, euh, euh, le premier nœud euh, responsable de la genèse de l'activité cardiaque est appelé le nœud sinusal ou nœud du quai ce nœud-là se présente comme une petite tache blanche située à proximité de la veine cave supérieure. Il donne l'impulsion électrique à tout le cœur en battant spontanément à une fréquence élevée de 90 battements par minute. Mais il est régulé à 70 battements par minute par le système parasympathique il distribue ensuite le courant électrique à travers des faisceaux atrioventriculaires qui cheminent dans la paroi des atriums droit et gauche pour rejoindre pour rejoindre à la fin le nœud auriculo-ventriculaire donc le nœud auriculo-ventriculaire constitue le deuxième nœud qui s'appelle également le nœud d'Achov-Tawara et se trouve au niveau de la portion postéro inférieur de la cloison inter dans l'atrium droit en avant de l'abouchement du sinus coll Le leu atrioventriculaire a une activité autonome de 50 battements par minute. Le troisième élément du système cardio étant le faisceau de His, est né dans la paroi de l'oreillette droite. En dedans de l'orifice du sinus coronaire, le tronc du faisceau de Lys va se diviser ensuite en un faisceau droit et en un faisceau gauche. Les fibres du faisceau de, de l'hyse forment le réseau de Purkinji sous-endocardique jusqu'à la pointe des ventricules. Voilà sur cette diapositive les différents éléments constitutifs du système cardio cardiolecteur du cœur on commence par le nœud sinusal, le nœud du keteflak, qui est là, et c'est lui qui impose la fréquence cardiaque euh, euh, requise selon les situations. Et puis, à partir de la, la, la, la stimulation électrique qui naît à ce niveau-là, va par la suite être acheminée par ces faisceau là atrioventriculaire jusqu'au nœud de Chauvetawara qui, lui, bat à une fréquence de 45 à 50 battements par minute. A partir du nœud d'Achov-Tawara, nous avons le faisceau IS qui est là, et ce faisceau d'hyse va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Voilà, sur sa diapositive, le nœud euh, d'Achov-Tawara ventriculaire hein, qui est situé, qui n'est pas loin du sinus coronaire, et de la euh, du feuillet septal de la tricuspide. Donc ce euh, nœud là va donner par la suite le faisceau de His. Et le faisceau de His va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Ce faisceau là va se diviser en, en petites, petite en des branches très, très fines qui créent un réseau, un secondocalitique qui s'appelle le réseau de Purkinje. Donc voilà, ici vous voyez la, le, la branche gauche du, du, du fils de His avec l'arborescence hein, et le réseau sous-endocardique qui s'appelle le réseau du Donc Nous, nous allons euh, traiter maintenant l'anatomie du péricarde. Euh, comme nous l'avons dit euh, depuis le début de ce cours, -là, que le cœur est enveloppé par euh, le péricarde. Le péricarde est une membrane qui est fibro serreuse, avec un, un péricarde serreux et un péricarde fibreux, on va voir ça en détail. Donc on va adopter le plan suivant, après l'introduction, on va détailler le péricarde serreux avec le, les feuillets du péricarde serreux, les lignes de réflexion, la cavité péricardique et puis on va par la suite traiter le péricarde fibreux. Le péricarde est, est un sac fibro-séreux qui ont le cœur et qui a la forme d'un cône creux. La séreuse est constituée de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal, le sac fibreux, double en dehors le feuillet pariétal. Sur cette diapositive, je vais vous montrer... Euh, le, le, le feuillet viscéral qui est là, hein, le feuillet viscéral du péricarde serreux. D'accord Et puis, à ce niveau-là, le péricarde serreux va se réfléchir, va, créer, va décrire un demi-tour pour devenir le feuillet pariétal, D'accord Et le péricarde fibreux, c'est en noir, il, est, il va envelopper l'ensemble. Le sinus transverse est un espace qui existe derrière l'aorte la et l'artère pulmonaire dans lequel on peut glisser le doigt des instruments lors des interventions chirurgicales. Donc là, on le voit sur une coupe cadavérique, le sinus transverse qui est un espace libre de l'aorte la et l'artère la, euh, pulmonaire. Donc, sur cette diapositive, on, voit, on va voir les lignes de réflexion, la ligne de réflexion artérielle autour de l'aorte, à ce niveau-là, et l'artère pulmonaire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la ligne de réflexion artérielle. La ligne de réflexion veineuse, c'est à ce niveau-là que le péricade va décrire un demi-tour, d'accord, autour des veines, de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure et des veines pulmonaires.